Oui. Des yeux qui sont grands, avec un espace entre les deux yeux et les bout de deux, des toutes petites oreilles pour respecter la rondeur de face. Et quand on regarde de profil, le front, le nez et le manteau sont exactement sur la même ligne droite. C'est une orange coupée en deux. Le corps est très très court. Et pour aller avec ce corps très très court, une queue très très courte elle aussi. Ici on a une femelle Black Tortie, donc elle a du noir et du rouge en même temps. Il n'y a que les femelles qui peuvent avoir cette couleur-là. Les mâles ils sont soit tout noir, soit tout rouge, mais jamais noir et rouge mélangé. Des grands yeux bien ronds, bien orange, avec une couleur bien bien profonde une ossature très très solide, des pattes rondes, des pieds ronds et euh, des petites pattes bien solides. Donc, c'est la meilleure femelle black tortille de cette exposition. On applaudit bien fort. Donc, un mâle, tout noir. avec euh, donc une très très très très jolie collerette, des toutes petites oreilles bien placées, pour respecter toujours la rondeur de tête. Quand on met le pouce ici, juste au-dessus du nez, il y a un petit creux qu'on appelle le stop, et un front bien bien rond, des pattes très fortes, des grands yeux bien ouverts et bien orange, donc meilleur berçant black noir de cette exposition qu'on applaudit lui aussi. adulte de 3 ans, avec cette belle tête ronde, ses grands yeux largement ouverts et largement espacés, ses petites oreilles bien bas placées, un bon stop bien profond, un front bien bien rond. Quand on regarde de profil, on voit bien le front, le nez et le menton qui sont sur l'exacte ligne droite. Donc un mâle de 3 ans, Red Smoke, avec son un très très joli toilettage. Si la, la dame le fait un petit peu bouger comme ça, vous allez voir comme les poils voilà, sont bien. Poil à poil, il a été toiletté. Merci beaucoup. En fait, la, la même couleur, mais en couleur dense, un rouge, un roux, et sans le, la base argent qu'on va voir sur le, le noir tout à l'heure on montrera le noir en même temps pour montrer la différence de là, là deux ans et demi un mâle aussi, regardez la couleur des yeux complètement incroyable, vraiment très très orange dense des grands yeux immenses bien largement espacés on peut voir la force de la patte ici et ici parce qu'il faut une ossature solide pour tenir un chat aussi lourd une queue bien courte et un merveilleux, merveilleux toilettage, donc meilleur mâle, meilleur roue de cette exposition, perçant. Qu'on applaudit lui aussi bien fort. Tout à l'heure j'ai parlé du crème silver, on a le black silver ici, donc noir, et quand vous le regardez comme ça, voilà, le monsieur va montrer, vous voyez la base du poil est argent et l'extrême pointe est noire c'est juste un, un petit gène rajouté s'il n'avait pas ce gène-là il serait de cette couleur-là en fait ces deux chats sont de la même couleur mais ici avec le gène argent rajouté donc un black smoke s'il était avec des rayures ce, ce couleur smoke en fait ce, ce côté smoke serait appelé silver mais ça serait exactement la même chose on voit bien sa large tête quand on touche ici c'est extrêmement solide vraiment avec une, une très très bonne ossature de tête un bon stock, des petites oreilles basées, donc meilleur black smoke de cette exposition, ce perçant. Qu'on applaudit. Sur la couleur de ce on a rajouté encore un autre, un autre gel qui dit tu n'exprimeras ta couleur qu'à l'extrême pointe de ton toile. Donc, ça donne un char. Silver Shadow, s'il était encore encore plus, si on avait l'impression qu'ils sont encore plus blancs, il serait du chinchilla. C'est dans ces couleurs-là, Silver Shadow et chinchilla, vous pouvez remarquer qu'il n'a pas les yeux orange, il a les yeux verts, et c'est exactement ce qu'on veut. Un petit nez rose, avec le tour du nez bien maquillé, noir, le tour des yeux maquillé aussi. Une extraordinaire courure, une petite queue courte, donc meilleure. Black Silver, perçant de cette exposition, ce jeune chaton de 6 mois. On l'applaudit bien fort. Il une petite chemise. Le même en, vers en version poil court. Donc on passe sur les deux, euh, deux exotiques terre. On a exactement la même chose. Hein. Une tête tout à fait ronde, un profil tout à fait plat, des petites oreilles bas placées, un front très très rond mais en version poil court. C'est extrêmement extrêmement doux à toucher. C'est une petite fille de 6 mois, donc une petite chatonne de 6 mois, avec pareil ses grands yeux verts et une stature forte pour tenir ce corps lourd. Une petite queue courte. Meilleur Exotic Shorter Silver Shadow, cette petite femelle de 6 mois qu'on applaudit bien fort. Et on a les deux versions existantes dans la même couleur, le persan noir et l'exotique short air noir, avec la tête toute ronde, un stop très très profond, un front bien bombé, un dessus de tête extrêmement large, un petit corps très très court, un très très joli toilettage, regardez comme il brille, une queue très courte, des pattes fortes et solides, meilleur exotique short air noir, optimal. Qu'on applaudit fort fort. Tout le monde a eu sa coupe Merci à tous les persans et à tous les exotiques. Nous attendent les poils. millions donc l'autre section dans les expos. Félicitations. Donc. est apparu maintenant il y a presque une dizaine d'années. La... Les éclos de chasse sont ouvertes à l'est, à l'extrême est, notamment en Russie. On a découvert des races ici qu'on connaissait assez peu parce qu'elles étaient restées confinées dans leur... dans leur pays, et notamment le sibérien. Le sibérien c'est un chat qui doit être très très large entre les deux maxillaires, très très large entre les deux pattes avant, et qui a un ventre construit en tonneau. Il doit donner l'impression de pouvoir se déplacer dans la neige sans aucun problème. Donc des, des pieds, ronds importants et une fourrure qui lui permet de se, de se défendre contre le froid. La couleur là, elle est très très longue, c'est silver point et blanc. Seal silver, ça veut dire qu'il est noir en fait, avec l'intérieur la, la, du poil qui est blanc. Point, ça veut dire qu'il n'y a que les extrémités qui sont marquées, c'est pour ça qu'il a des grands yeux bleus. Et blanc comme vous pouvez le voir avec son petit, euh, son petit rideau donc un sibérien il n'y avait pas beaucoup dans l'exposition je ne sais pas combien de... c'est le seul, donc, donc meilleur sibérien de l'exposition ce mâle de 15 mois alors regardez il c'est encore un chaton enfin un ado et il n'a pas fini de il n'a pas fini de se, se construire et de se, et de se bâtir donc 15 mois mais il y a aussi derrière cette exposition qu'on applaudit bien fort. Ouais. Je vous explique le Maine Coon. Le Maine Coon, comme son nom nous l'indique, il vient des états unis C'est un chat qui doit être rectangulaire, extrêmement long. C'est le chat qui a la queue la plus longue de toutes les races félines. Il a la queue aussi longue que son corps des grandes oreilles, immenses, haut placées, avec, pour faire sauvage, des petits toupets à la pointe des oreilles. Ça ressemble à un lynx, donc on appelle ça des lynx tips. Un museau bien bien carré, qui sort bien du visage, une ossature puissante pour tenir ce corps, et un chat qui donne l'impression d'être géant. Le poids n'est pas important, il faut qu'il soit bien bien construit, qu'il soit grand, mais on ne juge pas au kilo. C'est pas parce qu'il pèse 8 kg que c'est un joli mètre. Avec cette expression extrêmement bonasse en fait, qui, euh, qui donne envie de le caresser tout de suite. Donc, la sauvagerie, elle est donnée par les oreilles, par le museau, extrêmement rectangulaire, mais un regard qui est doux et gentil. On appelle ça le, le doux géant, parce que vraiment, c'est un chat qui est, qui est sympa et qui est facile à vivre. Donc, meilleur... Red, tabier blanc. Il a quel âge Donc 7 mois, imaginez. Il va encore doubler. C'est un chaton là qu'on a sous les yeux. Donc imaginez quand c'est adulte. Semaine Ce Koon. Red, tabier blanc. Qu'on applaudit bien fort. Bébé, on ne voit pas tout de suite que ça va grandir. Laïla. Il a 3 mois et demi. Donc vous voyez entre trois mois et demi et sept mois ce qu'il faut qu'il mange et ce qu'il faut qu'il bouge pour pouvoir grandir comme ça. Ses oreilles placées, son museau bien rectangulaire. Je suis en train de le toucher et je vois que ces vibrisses, les, les moustaches, sont, euh, sont mangées. Elles sont souvent mangées par les femelles. C'est des mères qui sont, euh, qui sont un petit peu abusives. Elle ronge les vibrisses comme ça les bébés vont moins loin parce qu'en fait c'est à travers les vibrisses qu'ils sentent leur, euh, leur euh, espace et du coup elle se dit en bouffant les vibrisses il va rester près de moi. Alors il y a des femelles qui le font, il y a des femelles qui le font jamais, ça dépend, du, euh, ça dépend des, des femelles, ça dépend d'elles. Donc un jeune chaton de 3 mois et demi, lui complètement semblant, meilleur, Red, Red Macrel Tabi, oui. Reine Macrêle Tabi de cette exposition. Quand le plus grand, il va gagner. Au démarrage des Menkun, on ne connaissait que dans cette couleur-là, et cette couleur-là est blanc, et après, la palette des couleurs s'est euh, agrandie. Donc, Brown Tabi. Blotch. Donc, Bloch, c'est le dessin. Brown, ça veut dire que le fond, de, le fond de robe, vous voyez, est marron, qui donne un aspect très très sauvage et euh, rayé. On trouve souvent des chats de maison de cette couleur-là. Ça veut dire qu'en fait, la couleur d'un chat ne fait pas, c'est pas parce qu'on a un chat gris ou bleu que c'est un chat creux. La couleur ne fait pas le chat et ne fait pas la race surtout. Donc, meilleur Brown Blotch Tabby de cette exposition, ce petit Melkoum qui a quel âge 10 mois. Qu'on applaudit bien fort. La même couleur en fait, mais avec un gène qui la dilue, donc il devient bleu, on ne parle jamais de gris chez les, euh, chez les chats, on réserve le gris aux souris, on parle toujours de bleu, donc il est bleu tabi, bleu reggae, on, voit, on retrouve bien son museau bien, bien puissant, ses oreilleaux ses petits lynx tips, une excellente ossature, un corps long, avec une queue qui va avec son corps, aussi long que son corps, un excellent panache. Là aussi vous pouvez voir le joli toilettage parce que le poil vole. On voit bien ses rayures. Quel âge il a Il a juste 7 mois, donc lui aussi il n'a pas encore 7 mois, donc il, a, il est loin d'avoir fini de, de grandir. Extrêmement agréable à manipuler et à, et à juger. Souvent, je pense que vous vous dites, oh, moi, je ne pourrais pas faire ça avec le mien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont manipulés dès le plus jeune âge. C'est parce qu'ils viennent chez des éleveurs qui les habituent à être manipulés. Ce qui permet comme ça, en expo, que ce soit des, des chats qui restent calmes. Ils sont contents d'être avec nous. Même s'ils ne sont pas absolument ravis, au moins ils se disent, ça va leur passer, je vais attendre. Et puis, oh, comme ça, le mauvais moment. ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Comme pour les maîtres, dites il mais les maîtres, ils choisissent pas eux. Mais donc ils sont particulièrement sympas avec nous, et euh, des éleveurs dans les années 30 dans la région du monde qu'ils ont créé. Et ils ont créé le chat en le mariant avec les siamois d'époque, des persans d'époque, etc., etc. Il y a eu toute une, toute une construction de la race. Et ils ont construit en même temps sa légende, qui est une légende très très jolie. Vous demanderez aux éleveurs de vous la raconter parce qu'elle est un peu longue, mais elle est très belle. Et dans la légende, ce qui était important, c'est que le chat se posait sur un être qui était en train de prier qui donc était censé être extrêmement pur. Et du coup, ce qu'il a, qu a touché avec l'extrême pointe, pointe de ses pattes, cet être pur, c'est resté très très dur. Donc une des caractéristiques importantes du birman, c'est ce petit dentage qu'on cherche à avoir extrêmement symétrique, extrêmement précis, qui correspond à des dessins vraiment très très précis et qui sont difficiles à fixer, du coup c'est difficile d'avoir un bon ouais. L'autre caractéristique, comme il est juste pointé, comme les Siamois, il est coloré qu'aux extrémités, non, il, il a toujours de... les yeux bleus et on cherche un bleu le plus foncé possible. Quatre birements, comme vous pouvez le voir avec plein plein plein de, plein de couleurs différentes, ah ouais. existantes, et, euh... et... L'autre chose importante, Est on peut... va au milieu, quand on le regarde de profil, il a un petit nez busqué, on dit nous romains, on veut ce petit nez avec une bosse dessus. Donc toutes les couleurs de Birman existent, mais ils sont toujours, toujours, toujours dentés, toujours avec les yeux bleus. Donc ça peut être tabi ou pas, ça peut être des couleurs diluées ou pas. Et on, on cherche un joli contraste entre la pointe des oreilles, le masque, les pattes, la queue et le corps, qui plus reste blanc, nacré, mieux c'est. Donc on applaudit ces quatre birmans, bien bien forts, et la race, une des deux races françaises, l'autre étant le chartreux. Merci à toutes ces quatre, de pyjama, le pyjama d'hiver et le pyjama d'été. Et alors on a là, tout au moins sur ces deux-là, ces deux bleus, parmi les races les plus anciennes qui existent. Le British qui a été travaillé, comme son nom l'indique, en Angleterre et qui est une des bases de la féminotechnie pour nous. C'est une très très vieille race, travaillée par les éleveurs anglais. Et le bleu russe qui a été travaillé en Russie puis en Angleterre et qui est maintenant travaillé un petit peu partout dans le monde. Avec des immenses, immenses, immenses yeux verts. Et on parle toujours des sept faces plates du bleu russe. Vous voyez, sur les oreilles, rien n'est doux et rien n'est rond sur la face du, euh, du, du russe, qui jusqu'à peu de temps s'appelait bleu russe parce qu'il n'existait qu'en bleu. Et maintenant, il y a quelques noirs et quelques blancs, mais c'est le bleu qui est quand même le plus, euh, le plus présent. Avec cette couleur verte des yeux complètement incroyable, vraiment Mis en valeur par la couleur du poil. Euh, le poil est double et sur l'extrême pointe de chaque poil, il y a une petite pointe argent ce qui est très très important dans cette race-là. Donc, meilleur bleu russe de cette exposition, cette jeune femelle qui a 9 points. On applaudit bien bien fort. Les deux British bleus, le British à poil court et le British à poil long. On veut une tête ronde. Quelle que soit la façon dont on le regarde, c'est une pomme. De face, de profil ou dessus, de dessus, c'est une pomme. Quand on, sur le poil court, quand on met son doigt comme ça, il doit être extrêmement court. Poil double, comme une grande moquette, passa, grand passage, une moquette T4. Une queue les Anglais disent une queue en saucisse parce qu'elle est aussi épaisse du début jusqu'à la fin. Assez courte, une très très bonne ossature, désirée. Et cette expression, toujours un peu, c'est pas moi qui ai fait la bêtise, c'est pas moi qui ai fait la bêtise. Je dis toujours, un british réussi, on a envie de lui faire un bisou tout de suite parce qu'il ressemble à un un Si on n'a pas envie de lui faire un bisou, c'est qu'il n'est pas réussi. Alors regardez l'expression des deux, là. Vous dirait vraiment des, des un ou des bébés au cheval. Donc, le british poil court, le meilleur british bleu poil court de cette exposition. Le meilleur british bleu poil court de cette exposition qu'on applaudit très très fort aussi. Vous allez chercher beaucoup Donc... Au Canada, il y a maintenant euh, une cinquantaine d'années, dans une portée, toute une portée il est née sans toile. Une mutation de patoile. Au lieu de euh, les noyer en disant que sont pas sans poil, il y avait un éleveur français qui est passé par là et qui a racheté toute la portée et qui a travaillé le sphinx, donc le sphinx canadien. C'est pas du tout un chat qui est, qui est en, en difficulté, hein, un toucher, c'est extrêmement agréable parce que c'est tiède, très très doux. La peau est vraiment très très douce. C'est un chat qui est très très proche de son maître, qui utilise ses pas presque comme des mains. Regardez comme les doigts sont longs. Avec des yeux en forme de citron. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'il entende bien parce que regardez l'ouverture des oreilles, elle est immense. Et il faut un gros bidon comme il est là. Il ne faut pas qu'il soit élégant, il faut qu'il paraisse un petit peu partout et euh, donc le sphinx canadien meilleur sphinx de cette exposition bleu et blanc qu'on applaudit bien bien fort un chat extrêmement rare qui, est par, qui on en trouve un petit peu au Canada mais peu vos clair on en trouve facilement à l'APEM donc c'est un chat qui est très très frisé avec un poil extrêmement doux et qui reste Super élégant. Il faut qu'il soit bien bien construit, très élégant, très harmonieux, qui donne l'impression de pouvoir danser. En fait, il doit nous faire penser à un danseur avec quand même une bonne une bonne encolure, des oreilles qui donnent l'impression qu'il est intelligent et ouvert. Donc un la perle chocolat et blanc. Gardez cette frisure absolument partout et... Ce qui rajoute à la chose, alors que ce n'est pas du tout demandé, il a une couleur d'yeux absolument géniale, un vert très très foncé qui est très très beau. Donc le laperme, meilleur laperme de cette exposition, chocolat et blanc, qu'on applaudit bien fort. Des oreilles en croissant de lune, retournées vers l'arrière. Un chat qui doit être équilibré, qui doit être très très très très très très très très Qui doit, être... qui doit être super fort, mais en même temps, en tout, en restant élégant. Il existe en version poil court ou poil long. Pareil, c'est une mutation qui est apparue naturellement et qu'on a montré qu depuis. Un profil moyen qui important dans le, dans le curl, l'American curl, c'est qu'il doit être extrêmement, extrêmement équilibré. Il n'y a rien qui doit vous retenir l'œil, tout doit vous paraître évident dans le chat. Donc, il va s'avancer, on l'applaudit très, très fort, meilleur curl de cette exposition. Quand on regarde ce petit chat, comme ça, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a de particulier Ce qu'il a de particulier, la dame va le montrer, c'est qu'à l'arrière, il n'a pas de queue. Un Kurilian Bobtail. On connaissait jusqu'à, je, je vous parlais à propos des, des Sibériens tout à l'heure, de l'ouverture de la Russie qui nous a permis de découvrir des nouvelles races. On a découvert le Sibérien mais on a découvert aussi le Kurilian Bobtail. On connaissait le Japanese Bobtail qui est à peu près le même chat mais euh, en moins sauvage en fait, en moins proche du sauvage. On a découvert le Kurilian donc un chat lui aussi bien équilibré une face triangulaire, mais adoucie, un profil très légèrement curve, une très très bonne sature de pattes, un port d'oreille qui est sur le... ni trop haut placé, ni trop bas placé, et surtout, cette bonne, cette bonne fin de, de queue, il ne doit pas être à lourd complètement, il doit avoir un petit bout de queue existant, et qui tourne, ce qu On a là, ici. Sur le Japanese cocktail, on dit qu'elle doit être en chrysanthème. Les Russes étant un petit peu moins poétiques, ils ne parlent pas de la même façon. Mais on a ce, ce joli pompon comme ça. On applaudit bien, bien fort ces quatre représentants de à assez rares. Tubulaire avec une queue longue une attache des queues fines mais ça doit rester extrêmement musclé je parlais tout à l'heure d'un danseur lui doit nous faire penser à un marathonien une encolure grande pour mettre bien en valeur sa tête triangulaire avec la pointe des oreilles et la pointe du nez qui font un triangle équilatéral des yeux bleus orientaux. et plus c'est bleu plus c'est beau donc meilleur si à moi de cette exposition, ce petite femelle de quel âge Une petite femelle de 5 mois. Le, euh, il a été toujours très desservi, si à moi, par Walt Disney. qui l'a toujours présenté comme un chat qui fait peur, qui n'est pas gentil, alors que c'est pas vrai du tout. C'est un chat qui est extrêmement proche de son maître, très très intelligent. Il a peut-être un petit défaut, c'est qu'il est extrêmement bavard et qu'il n'a pas une voix particulièrement jolie. Mais euh, à part ça, si vous lui parlez, il vous répond. Et euh, en plus, on comprend très très bien quand, euh, quand il répond ce qu'il veut dire. Donc, meilleur à à cette exposition qu'on applaudit bien bien fort. Un Rex. pour nous, c'est le lévrier du monde du chat, qui se tient bien bien euh, en rond comme ça. Il a souvent le dos voûté, euh, arqué, une queue fine. Il est bouclé de partout. Un toucher, c'est extrêmement, extrêmement doux. Et la tête forme un œuf avec, à la place des oreilles, deux œufs, au placés eux aussi. Le profil, c'est deux œufs l'un dans l'autre. C'est sans doute le chat où on, où on demande le plus d'élégance et d'étonnement quand on le regarde. Des grands yeux extrêmement ouverts, bien ronds, avec une expression très, très éveillée. Et ce, ce, cet incroyable pelage frisé. C'est très, très sympathique à. à à parce que plus vous le caressez, plus il va faire du, euh, des, des frisures et mieux c'est. Du coup, le, le toilettage est extrêmement sympa à faire avec les cornicherex Donc un cornicherex regardez-le bien parce qu'on n'en voit pas si souvent. Meilleur Cornish rex de cette exposition, qui est un jeune chaton de... une femelle de 5 mois. Le Singapura, qui est une, euh, une race qui n'est pas si courante et pas si euh, vieille que ça, on dit que c'est le plus petit chat de toute l'exposition féminine. On a vu tout à l'heure le Maine Coon, qui était le plus grand. Là, on voit le plus petit, le Singapura. Le Singapura, avec ses yeux complètement incroyables, plus il a les yeux grands, plus il a l'air étonné, mieux c'est. Et on demande une couleur vieille ivoire. Et en fait, chaque poil a des, des barres. Et L'ensemble de cette, on voit bien sur les oreilles là, l'ensemble de, euh, de toutes ces barres et de ces couleurs de fond et de, et de barres noires donne ce ton vieille ivoire qui est plus marqué sur la tête, le bout des pattes et le bout de la queue, et beaucoup moins sur le corps puisqu'il est ses Donc le Singapura, meilleur n'existe que dans une couleur, celle-là. Meilleur Singapura de cette exposition, la dame va aller au milieu pour bien le montrer au milieu de la barre des peur qu'on applaudit bien fort. Admirez ce, cet incroyable regard. Il vous bouffe des yeux, ce chat. Un hein, de il y a très très très très très très longtemps. Il y a eu un petit accident de porte chez un éleveur. Et euh, il a décidé, il y a maintenant euh, près de 50 ans, De, euh, de se dire, c'est trop trop joli ce qui est arrivé, je vais l'entretenir. Je vais faire comme un petit osseau. Et il a réussi à a fixé, elle a réussi, parce qu'elle était une dame, je crois, a fixé ce, cet incroyable dessin de tous ces points extrêmement, euh, extrêmement séparés les uns des autres, et cet aspect un petit peu sauvage, alors que ce n'est pas du tout un chat sauvage, il n'y a rien de sauvage dans ce chat-là, mais regardez ce regard et regardez cette forme de tête qui donne une impression de sauvagerie et c'est exactement ce qu'on veut. Donc un Eucicap, ça existe que dans cette, ce, ce dessin-là, mais dans plein plein de couleurs. Ici, on a un chocolat et on voit bien ce qu'on veut, c'est que le fond de robe et le dessin soient extrêmement délimités l'un par rapport à l'autre. Et on regarde bien le dessin de tête aussi, qui est extrêmement extrêmement joli. On voit bien comme un petit scarabée. Et donc, la queue qui est annulée puisque c'est un, un tabi. Donc, meilleur oxycate de cette exposition chocolat, il est British qui existe dans toutes les couleurs. Là, on a un British poil court. Avec... Alors, il faut que pour... quand le monsieur viendra au milieu, regardez bien la couleur de ses yeux. Parce qu'il a un orange d'une densité absolument incroyable. Il est chocolat, mais pas tapis. Donc, il est chocolat, comme lui. Mais euh, chocolat, lui, tapis. Chocolat, uni. On a envie de croquer, parce que c'est une, une jolie couleur de chocolat. Donc la petite tête ronde, les yeux rouges, les petites oreilles va placées, un petit corps semi-court avec une queue en saucisse, comme disent les Anglais. Il va aller au milieu et regarder bien ses yeux quand vous, le, vous applaudissez, parce qu'il va vous regarder, Regardez la couleur de danse de ses yeux. Donc, meilleur british, poil pur, chocolat de cette exposition, ce jeune mâle. Merci à vous tous.